Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami du petit-déjeuner, l'ami GLG. Tchou Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite venu pour votre petit JT du Geek du 24 août 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour, pour votre petit résumé des news high-tech smartphone. Film et série télé, je sais pas ce qu'il fait bip bip, pas grave, c'est rien, c'est une bombe, <rire> tout va bien. bye <rire> GLG, bah, la vie du petit déjeuner et toute la journée en replay. <rire> c'est vrai, ça, ça se trouve, il se passe des trucs et voilà, je sais pas au courant. Hein. Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette émission. Comme toujours, deux fois par semaine, le mardi et vendredi et tous les... Et au mois de septembre, trois fois par semaine, on se retrouvera bien les mardis. Okay. Et les vendredis pour un petit résumé du news high-tech et smartphone et tous les mercredis pour un petit live comme ça qu'on fera entre 18h et 19h chez vous. On fera du déballage, on fera de la dégustation, on, fera, on parlera de l'actualité et tout. Vous allez voir, je suis en train de préparer un petit, peu un petit format du mercredi plutôt sympathique pour, voilà, avant les mauvaises nouvelles du 20h, vous aurez les bonnes nouvelles de 18h à 19h. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. Je rappelle, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Et plus ça me permet de mettre en, en place des choses et tout. Voilà. Donc on remerciera nos derniers tipeurs qui sont Sébastien Paulet, qui a fait un gros, gros tips. Hein. Merci beaucoup mon pote. Il a permis de passer au palier supérieur. Merci à Fauzi Boazzi et merci à Benazouz Riyad, à C'est Moi Cool et encore une fois, à Sébastien, parce que c'est les cinq derniers. On remercie également tous nos tipeurs qui sont ici. Je vais pas tous les lire, parce qu'il y en a quand même 44. Voilà. Donc c'est validé, grâce à Sébastien. On a quand même, parce que c'est quand même lui qui a mis plus ce mois-ci, hein, malgré tout. On a quand même passé le niveau supérieur, c'est-à-dire bah, trois émissions par semaine. Et puis, on a un palier à cinq émissions par semaine. Mais bon, après, euh, voilà. On va pas s'emballer. parce que c'est, ce bip. il y a le feu partout, et voilà. Oh non, vais de mourir, oh, je mourrais sur mon bateau. Oh non, je sombrerai sur mon bateau. Bon, <rire> spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Encore une fois, ça fait plaisir, mais, euh, ça permet à l'émission d'être mieux référencée sur YouTube. Oh, encore plus si vous mettez un commentaire. Alors là, du coup, pouce en l'air et commentaire, c'est un royal. C'est chiant ce bip, là. Je vais être obligé de mettre pause pour aller voir ce qui se passe. On est ouais, d'accord euh... Comment perdre du temps. Mais ben, j'ai mon voisin, il s'est mis au bricolage là en face. Je pense qu'il fait là. Parce qu'il est en train de construire hein, un paquebot ou un bunker et un perceuse, machin, truc. Voilà. fait enfin, un bruit de football. <rire> Donc, toujours pour cette émission, pouce en l'air et commentaire, c'est le menu royal. Je si pourrais mettre un Tipeee. C'est incroyable. Ça permettra d'aller au palier supérieur. Vous avez vu, la seule émission, il n'y a que des bonnes nouvelles. En plus, il y a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est bien. Voilà. Donc, euh, pouce en l'air et puis petit commentaire, encore une fois, vous savez comment ça marche. Et vous savez que ça peut me plaire. <rire> Allez, on commence ensuite les news avec mon site legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Alors, et pas que et pas que, puisque euh, on a vu ça avec Nico, il faut absolument qu'on remonte un peu le référencement de, de legeek.tv. Et malheureusement, mes vidéos ne suffisent pas. Alors je vous mets un peu les vidéos que je trouve sur internet les plus intéressantes et les plus putaclic, bien évidemment, parce que moi aussi je me fais putaclicer comme tout le monde. Hein. Je vois un titre, je clique, et des fois, bon, voilà. Et donc j'essaie je, de, régulièrement de mettre les vidéos qui ont le plus d'intérêt. Après, les vidéos d'un mixem. Euh, Achète la plus petite maison et tout. Bon, c'est sympa, mais je ne remonte pas ces vidéos-là. Voilà, les vidéos les plus intéressantes, il y avait euh, le Jackie le plus riche, la Tesla, il met chaud pas mal, et puis ben, les vidéos marchent tout doucement. Ça fait plutôt plaisir. Allez, les vidéos du... de la semaine. On avait commencé par Doratoon. Un logiciel en ligne. Alors, c'est une application en ligne où vous, bah, vous pouvez euh, prendre un template, vous pouvez éditer, vous pouvez mettre du texte un peu en mode cartoon. Hein. C'est le cartoon un peu animé. C'est un peu rigolo. Ça permet de faire des créations qui sont plutôt sympathiques. Un, c'est gratuit pendant deux mois. Deux, c'est uniquement en ligne. ce C'est peut-être pour ça aussi que l'exportation, elle était. Moi, j'avais fait la première vidéo, était assez lourde. Il y avait beaucoup de fichiers. Il y avait beaucoup. J'ai modifié le truc. L'exportation a été très, très longue. Je pense qu'ils n'ont pas des machines de compète. C'est pas grave, hein, encore une fois. Hein. On, on leur pardonne. Parce que c'est gratuit, et puis que c'est en ligne. Donc tout est sauvegardé en ligne, ça veut dire qu'avec n'importe quelle machine, vous, vous connectez dessus, vous pouvez faire vos machins, vous éditez, vous sauvegardez, vous exportez soit en PowerPoint, soit en vidéo. J'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. En plus, c'est une vidéo rémunérée, puis bien rémunérée en plus. Hein. Donc, ça fait plaisir. C'était une vidéo bien. C'était un logiciel qui était très intéressant. Et il y en aura d'autres. On parlera également du Samsung Galaxy A03s. Un concurrent direct du Redmi 10. Alors... Le Redmi midi c'est sorti, bon gré malgré Certains vont dire Ah, enfin, on abandonne la HD, on passe à la full HD, on met de la bonne caméra et tout et tout. Mais malheureusement, il risque de vous le facturer. On ne va plus être près des 100 balles, là. ni des 150 balles on risque d'être plus proche des 200 balles. Samsung nous revient, lui, plutôt avec un A03 qui correspond un petit peu à ce qu'on pouvait attendre. Alors chez nous, il existait déjà un A02S ou M02 qui vaut 72 euros. Hein en Thaïlande, pour vous dire, 72 euros, c'est le prix de rien. Alors A02S, qui est une version un peu plus sophistiquée, vaut 138 euros TTC en Europe. Encore une fois, la TBA, l'import, la garantie de 2 ans. Mais voilà, il nous propose au lieu d'un A02S, un A03S, bien évidemment, avec un Helio P35, petit processeur, une batterie 5000 mAh, un écran HD et une configuration 4 plus 64, plus de la micro SD caméra 13 plus 2 euh, plus 2, caméra frontale 5 millions de pixels, voilà. Là, on est vraiment dans le prix. En fait, on est un peu dans le prix de ce qu'on pouvait attendre d'un Redmi. Alors oui, il y a toujours deux écoles de ceux qui vont me dire « Oui, mais moi, euh, non, je voulais tout. » Alors c'est vrai que dans la gamme Redmi, il y avait quand même le Redmi Note, qui lui était Full HD avec des bonnes caméras. Donc ça aurait pu être cohérent que le Redmi, lui, bah, soit un peu moins spéqué. Mais ils ont voulu mettre le maximum. Et là, en fait, dans cela, on se retrouve bien avec un téléphone qui... Malgré tout, euh, il est quand même pas donné, hein, 100, entre 130 et 155 dollars euh, pour la version, c'est pas donné, hein, ils arrivent plus à faire les téléphones à 100 balles, hein, euh, <rire> enfin, je veux, ouais, enfin après bon c'est les prix à annoncer en Inde et tout, mais euh, le A, voilà, moi je veux vous dire, le A, euh, je sais plus combien, 70 balles quoi. <rire> le M02, voilà, le M02, 2800 baht, propose, Alors c'est un vieux truc, hein, on est d'accord, mais bon, 72 balles, t'as un téléphone Samsung pour si t'as pas les moyens, euh, pas les moyens. Je suis en train de me dire, pourquoi j'ai mal aux yeux Parce que j'ai pas mis mes lunettes. Euh, mes lunettes de classe. Alors, je vous rappelle, mes jolies lunettes, vous les trouvez dans la description. Hein. J'ai vu ça, parce il enfin, y en a qui les a commandés. J'ai vu le clic partir sur AliExpress. J'ai vu le clic, un, un clic sur mes lunettes, et voilà. Donc, il y en a que, voilà. Vous trouvez le lien dans la description, euh, ainsi que euh, ma montre, et, etc., etc. Bon, on parlera également des codes promo, alors c'est vraiment, là il y a grosse promo hein, chez AliExpress entre le 23 et le 27, tous les annonceurs sont énervés et tout, là au dernier moment, il y a une, je quoi, elle m'a envoyé un robot aspirateur, je dis ben, voilà, il faut payer, il faut m'envoyer le lien et tout, ah, euh, euh, je fais ça rapidement, C'est il y a 8 jours, hein. ah, je, ah, euh, dès que possible, dès que possible, et elle a payé aujourd'hui le 24, et elle m'écrit, elle me dit voilà, donc euh, la vidéo, si elle pouvait publier aujourd'hui ou demain, c'est top, je dis aujourd'hui ou demain, il faut que je la fasse la vidéo puis j'ai du boulot, moi, je veux pas, ah merde, oh je l'ai oublié, panique générale, vite paiement, vite euh, fait la vidéo, non, non, la vidéo maintenant c'est pas possible, j'ai trop de... de trucs à faire, oh, donc. puis demain c'est mon anniversaire, repos un peu. Donc euh, code promo également chez Techlass qui propose toute une série de codes promo, encore une fois du 23 au 27. Alors, euh, il y en a plein qui vont les louper, mais bon tant pis pour eux, hein. euh, plein d'annonceurs, on peut pas, on peut pas, on peut pas, euh, on peut pas donner à tout le monde, hein. <rire> au bout d'un moment c'est compliqué. Donc les codes promo, euh, on en a pour la France ici, euh, donc 8 des 80 euros d'achat, 15 des 150, 20 des 200 ou 30 des 300 euros. Donc ça fait quand même 10% de remise directement gagnée en plus des promos qui sont annoncées sur leur site. Ça veut dire que la M40 Pro ne fait que 188 dollars, la T40 Pro Plus qui est la même cochonnerie, non, qui est la même mais en version carrée avec un peu plus de mémoire. Bon bah ben là on est sur du 198. Elles sont pas excessivement chères. Il y a des bonnes promos. Est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire euh, Moi, j'ai pas été ultra convaincu, vous l'aurez vu la vidéo de la Teclast euh, M40 Pro. Après, euh, sur internet, les commentaires sont pas euh, super élogieux non plus. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la marque, mais bon, après, euh, chacun sa vie. Hein. Nous, on teste, on regarde bon hier je vous proposais le test du doogie v10 un smartphone 5g robuste Putain, mais 5g robuste de la mort qui tue hein. un dimensity 700 charge rapide 33 watts batterie 8500 mAh, caméra 40 millions pixels alors toujours les, les euh, c'est une spécialité chez doogie hein, la caméra frontale photo cramée. Euh, tous les derniers téléphones qu'on a vu vous avez vu photo cramée sur la caméra frontale alors si on se met bien et qu'on clique sur l'autofocus ça va mais sinon euh, photo cramée. par contre les caméras arrière très bien très bien très propre on a quand de la charge sans fil, on a quand même du NFC, une grosse batterie, on a quand même un téléphone qui est 5G et tout. Enfin, le téléphone, il est quand même... Bon, après, il faut aimer les téléphones de chantier, après qu'ils soient gros, moches. Et pas que le physique dans la vie, hein. On a dit, hein, vous arrêtez pas de le dire, il n'y a pas que le physique dans la vie. Ben voilà, alors arrêtez maintenant. Et je prends un peu de poids, mais bon, ça compte pas. Ben, lui aussi, voilà. Donc... Ce V10 est quand même plutôt bien. En fait, je trouve qu'il marche plutôt bien. Pour un téléphone 5G résistant, moi, je trouve qu'il est plutôt homogène. Alors, après, il rentre pas dans le support moto. C'est un peu pour ça. Et puis, euh, il fait la même taille que le mien. Donc, euh, aucun intérêt pour moi. 639. Il est encore plus petit. Il est plus gros, mais il est plus petit. C'est-à-dire qu'il est plus gros en téléphone, mais il est plus petit en, en taille d'écran. On parlera également hier du Cubo Max 3. Alors, je suis étonné parce qu'il y en a plein qui me disent Ouais, il y a marqué qu'on ne peut pas être livré en France. Et il y en a plein qui me disent Je l'ai commandé, ça va très bien génial je l'ai commandé je te dirais. donc euh, je sais pas est-ce qu'il y a des problèmes de livraison est-ce qu'il y a des problèmes de stock est-ce que vous cliquez pas sur les bons boutons j'attends vos retours pour avoir un peu de ça parce qu'après j'écris à la marque je dis on peut ils pas livrer il me dit ben bah, si pourquoi il n'y a, a pas de problème les mecs ils payent enfin des vidéos pour livrer en France et qu'ils peuvent livrer mais je sais pas ça va pas l'air de marcher sur tout le monde alors est-ce qu'il faut vous loguer et mettre l'adresse je sais pas comment ça marche leur truc mais bon ça a l'air un peu compliqué ou alors il faut bien mettre à accepter la TVA ou alors regarder dans votre compte et tout enfin c'est devenu une merde incroyable. Là, ils, sont, ils vont défoncer le business là avec leurs trucs d'import et tout parce que s'il y a des trucs à cocher que vous savez pas et tout, je sais pas, j'ai pas la réponse. Donc si vous l'avez, n'hésitez c'est pas me dire. Moi, je suis pas en France. Et quand je mets simulation France, ça marche très bien moi. <rire> Donc euh, je sais pas quoi faire. Voilà. Bon, on parlera également du Realme Pad, la prochaine tablette de chez Realme parce que bon après le Xiaomi euh, Mi Pad 5, Realme pourrait lui aussi nous proposer. Alors comme je le mets dans l'article. La, dans euh, les marques, en fait, bon, les marques de smartphones fa peuvent facilement arriver à nous faire une tablette, puisqu'un smartphone, c'est une grosse tablette, hein, Même technologie, ce genre, ils mettent le même OS. Après, ce qu'on espère, c'est que comme Xiaomi, ils nous mettent un écosystème qui soit dédié à la tablette, enfin, qui soit un Android relooké, pas trop comme un iPad avec, euh, par exemple, prenez Mac OS et iPad OS. C'est pas du tout pareil. J'ai les deux, ça a rien qui marche pareil. Ça m'a gonflé, voilà. Donc, du coup, je fais que de jouer avec. Mais un OS Android, mais adapté à la tablette, avec des icônes mieux placées, trucs pour démarrer, faire un peu, tu sais, comme Windows. Quoi, ou un truc un peu plus ergonomique, voilà, dédié à la tablette. Bon, à voir ce qu'ils vont nous proposer. On a quand même pas mal d'informations euh, sur la tablette, c'est qu'on aurait déjà un écran AMOLED de 10,4 pouces en 90 Hz, ça c'est un peu la base. Une batterie de 7100 mAh, ok. Est-ce qu'elle ressemblera à un iPad euh, Alors, alors le, la photo, on prend le chemin. Après, on faudra attendre un petit peu. Euh, le processeur devrait être un Snapdragon 768G. Et la tablette ne devrait coûter que 230 dollars. C'est vrai qu'à 230 dollars, ça fait 200 euros. 200, 200 euros, 230 euros, je veux dire même 249 euros TTC. Voilà, Une petite tablette 10 pouces avec la qualité qu'on attend bien évidemment du groupe Realme ou Oppo Vivo. On se dit ouais, 250 balles une petite tablette comme ça. Je pense que même jusqu'à 300 balles, ils peuvent encore se faire leur place. Puisque Xiaomi, bah, il faudra attendre de l'avoir arrivé. Et que Realme sont quand même bien réputés pour défoncer un peu les prix. Avec des produits qui sont... Euh, super Cali. <rire> Je voulais enchaîner, mais en fait, non. Bon, on parlera du live AliExpress, puisqu'il y a eu des rebondissements, oui et non. Je vous en parlais la dernière fois. Alors en fait, bon, le problème, c'est que moi, j'avais accepté des petits produits gadgets parce que c'est moi qui les ai choisis et que c'était sympa. Mais bon, au bout d'un moment, on va faire que des lives, quatre lives par mois sur des trucs. Et euh, le prochain live AliExpress est prévu le 27. Ça sera sur les micro Boya. Donc ça, c'est un Boya. J'en ai un en USB type C. Et deux autres micro-canons, ça va être bien, et des covers pour le MacBook Pro que pourrait un peu protéger votre MacBook Pro. Ça, c'est sympa. Mais après, il m'avait envoyé une liste pour le mois de septembre avec des trucs incroyables. Alors, j'ai regardé, il y avait deux flip-covers pour iPad. J'espère que sans, sans me demander, Alors, ils m'ont pas demandé si j'avais un iPad Pro, mais enfin, bon, deux flip-covers, il y avait un stylet, il y avait euh, film protecteur. Après, il y avait clavier, souris d'une marque complètement underground. Après, il y avait un autre souris complètement moche, en, on dirait la tête d'Iron Man. Il euh, des merdes, des, des, merdes des, des flips et après des montres connectées, je crois quatre ou cinq montres connectées d'une marque complètement inconnue. Donc j'ai dit non, non, non, on fait pas de live, non, non, c'est pas possible, donnez-moi moi des bons produits, c'est pas possible, Après, il faut que je mette sur live AliExpress, il faut que je mette sur YouTube, en plus ils attendent qu'on fasse des reviews de certains produits et tout, enfin, j'ai dit non, non, non, non j'ai arrêté tout, si vous n'êtes pas capable de m'envoyer des produits, on arrête tout. Je dis, non, non, mais on a un contrat, je dis, non, on a un contrat, si les produits sont bien, si les produits c'est de la merde, je ne prends pas. Donc après elle m'a écrit, et là elle m'avait écrit avant-hier, elle me dit, ah, mais euh, quand c'est que vous allez retourner en France parce que c'est plus pratique pour nous d'envoyer en France non, déjà, pour l'instant, je suis en Asie, j'aimerais bien tout faire pour pouvoir rester là. Le truc, c'est que, comme j'ai compris, en fait, comme ils ont des aussi d'autres des, euh, euh, studios en France, c'est plus facile, en fait, d'envoyer en France et ça permettrait de faire tourner les produits après à moi, à d'autres. Enfin bon, mais non non, je dis non, tous tout les fabricants y arrivent, je ne sais pas pourquoi, euh, AliExpress France, et genre Realme ne pourrait pas envoyer, Realme, Xiaomi ne pourrait pas envoyer en Thaïlande. Le Realme dit, je l'ai reçu, et Realme sont euh, très très bien positionnés en Thaïlande, donc il n'y a pas de problème. Donc j'aurais dit non, j'ai dit non, ben bah, non, non, bah non, alors bah tant pis, je dis non, bah on en reste là, c'est dommage, bah c'est dommage, bah, tant pis pour toi, hein, pas moi qui gère, hein, vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas de produit, euh, voilà. Et elle m'a écrit hier, elle m'a dit, bonne nouvelle, Realme peut vous envoyer le téléphone. <rire> je te jure. Je dis bah super Elle me dit oh, En mois de septembre, on peut programmer un live dès qu'on a le tracking. Je dis, oh là là. Alors bon, ne nous emballons pas, je ne vais pas trop vous teaser là-dessus, puisque à chaque fois je tease comme un cochon et je suis tellement content moi-même que ça se fait pas et je suis extrêmement déçu. Et du coup je les envoie à se faire. Euh... Voilà. On ne peut pas outer. On peut pas outer. Voilà, je les envoie se faire en papa outer. Euh, et voilà. Donc là, elle m'a dit Oui, non, c'est bon. Euh, parce que de toute façon, moi, j'arrête avec eux. Le dernier live, le 27, après, c'est fini. Si on n'a pas de trucs bien, on ne fait pas. Donc normalement, on devrait peut-être pouvoir avoir un Realme. Donc tout va bien. On parlera également. Alors, euh, les vidéos à venir la vidéo du Doogie V10, ben, c'est fait. La vidéo du Cubo Max, c'est fait aussi. montre luxe AliExpress Bim, Badaboum, ici. Cadeau de Sébastien, encore une fois, pour aller dans mon Ford Raptor. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Faut pas que j'oublie de faire le F150. Euh... Donc euh, okay, il m'a fait un Tipeee. Mais il achètera ce que tu veux pour ton anniversaire. Donc, je me suis acheté ça. La vidéo est déjà disponible sur Tipeee. Donc tous ceux qui ont fait un Tips d'au moins 1€ ont accès aux news Tipeee. Et donc ils ont accès à toutes les vidéos. Un jour, voire deux jours, avant leur publication en public. Voilà, c'est le petit, euh, petit bonus pour vous motiver. Donc là, si par exemple vous mettez un euro aujourd'hui, et eh ben vous pouvez aller sur Tipeee, vous mettez dans News, vous pouvez voir la vidéo de demain et toutes les vidéos des autres. Vous les avez 24 heures avant tout le monde. Donc la vidéo de la montre luxe Aliexpress, vers saphir, <rire> vers saphir. Euh, Qu'est-ce que je veux dire, vers saphir, mécanique euh, Seiko euh, et finition euh, carbone plutôt joli comme je l'ai mis dans la newsletter de Tipeee hier alors j'ai rencontré enfin je suis allé chercher un horloger à Pataya donc le premier non le deuxième pas mal le mec super sympa bien professionnel et tout je dis mais écoute moi j'avais ma tag qui marchait plus je dis ah oh là vous pouvez réparer tag oh, très bien il met, ce, il met son oeil il démonte la montre il me dit regardez, il y a un axe là euh, qu'est ce que vous avez fait elle est tombée et tout mais je, je sais pas mais avec les déménagements c'est vrai que peut-être il y a un axe qui est tordu il me dit voilà on peut le renvoyer je peux en avoir un truc le changer enfin bon voilà mec super professionnel et euh, de là j'ai amené l'idée je, voilà, je suis youtubeur voilà, euh, on me ferait les montres, il y aurait moyen éventuellement Oui, Il euh, faut voir les conditions. Voilà, conditions Est-ce que je le paye -ce que Quelle montre on fait Qu'est-ce que j'attends de lui Donc ça serait possible qu'après, dans les montres, on aille le voir. Et, et en fait, pour les verres saphir, il a. Alors, je n'avais pas la montre, mais il a. Un, ils ont un machin qui met dessus. Ils arrivent à voir la dureté du verre et tout. Savoir si c'est du saphir ou du verre. Ben voilà. Donc après, en fait, dans les vidéos de montres il y aurait moyen d'aller voir un horloger et de lui dire démonter la montre. Qu'est-ce qu'il y a comme mécanique dedans Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on en a pour notre pognon et tout savoir que j'ai recommandé trois autres montres, qui sont des montres beaucoup moins chères, hein, 20-30 balles, mais qui ont vraiment de la gueule. Hein, <rire> visuellement, alors c'est pas automatique, ça va certainement être à quartz. Mais voilà, ça permettra de lancer une série montre et de voir ce que ça va donner. Et après, peut-être aller le voir, qui démonte la montre, qui regarde un peu dedans, qui nous dise un peu ce qu'il en pense, du verre, de, de la finition. Et après, moi, je ferai le, le, sou, le doublage en français. Voilà, voilà parce, euh, on réfléchit à des choses aussi. Hein. Donc, il y aura également la vidéo des Ugreen X5, donc ça, ça va être des écouteurs. Les Kimi Watch, euh, deux montres. Alors, pareil, les mecs, ils écrivent, tu leur écris, tu dis, bah, envoyez-moi le lien à la promo. Pas de nouvelles, pas d'abonnés, à mon avis au dernier jour. La console rétro gaming... Pareil, euh, j'ai envoyé la facture, euh, on verra. Doratune, c'est fait. Et l'arc, pareil, elle m'a dit, oui, facture, truc, trop bien. j'en vais la facture, on attend. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et le Hulophone Armor 12, donc non, ça sera le Hulophone Power Armor 13 que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire aujourd'hui. J'ai fait les plans, les... Euh... Non, il faut que je fasse les plans, j'ai fait les photos, les vidéos. La vidéo devrait tomber... Euh... Non, mais avant le 27, parce qu'elle m'a dit avant le 27. Moi, notamment à mes cerises, je me fais une liste. Voilà, le 25, la montre de luxe, ça c'est bon. Ensuite, le 27, j'ai le Power Armor 13. Bon, le e-life, c'est cramé. Le F-150, c'est pour le 6. Euh... Promoter classe le 23, ça c'est fait. J'ai le Redmi 10 pour le 30. Voilà, donc tout va bien. Après, il ne donne pas de date, il ne paye pas, il ne donne pas de date. On va pas y arriver, voilà. Je vais vous faire pendant qu'on est... Ah oui, tiens, j'ai été contacté également par Insta qui M'avait déjà envoyé, je sais pas les, les deux trois dernières caméras de chez Insta et m'écrivent, oui. Euh, là, on refait une offre pour le mois de septembre. On aimerait vous envoyer la nouvelle Insta 360 Go 2. Alors, c'est vrai qu'elle était pas mal, hein. elle est pas donnée en plus. 6000, euh, elle doit faire au moins 200 balles. Et on me dit, on peut vous l'envoyer, truc. Je oh, vas-y, fais péter. Euh, voilà, donc ça c'est gratuit. On échange une review, mais les caméras sont quand même relativement sympas et je m'en sers beaucoup. Voilà. Euh, on parlera du F-150 Je ne sais pas si vous vous rappelez cette marque C'est une marque, euh, alors ça appartenait apparemment à Oukitel Mais c'est une marque un peu indépendante Ils nous avaient fait un F-150 euh, Après ils l'avaient changé, ça s'appelait R-2020 Et là ils nous refont un F-150 Mais complètement remis au goût du jour Alors je vais vous teaser un petit peu C'est exactement le même hein. Alors putain il est massif hein. Dis donc, Il a un arrière en, en je ne sais pas quoi là. P'tain, il est massif celui-là alors, euh, F150R2022, il s'appelle. Petit en toutou de 313 000 points. Pas mal. Il y a quoi dans la boîte tu vois Rien. <rire> Rien du tout. Bon, un pauvre câble USB type C et un chargeur euh, qui n'a pas l'air atomique. Hein, euh... Ça va pas aller avec mon Ford Raptor, hein, je te le dis, moi. <rire> c'est un jouet, c'est une maquette. Je suis désolé, je n'ai que le Ford Raptor en maquette. Mais je peux l'emmener en vacances. Je peux partir en vacances avec mon Ford Raptor. Sur la moto. C'est-à-dire je prends le Ford Raptor, je le mets dans le top case et je l'emmène sur la moto. Mais je pars en vacances avec mon Ford Raptor. <rire> si je veux. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans Je vais pas regardé euh, l'actualité. J'ai vu le processeur déjà. Alors, brand F-150, r 2022 OK. Android 11, ça, c'est pas mal. Alors, le processeur, c'est un Helio G95. Bonne nouvelle. Caméra arrière, 64, plus 2, plus 20. Oh, pas mal. Il y a tant de caméras de ça, ça Moi, j'en vois 4. Enfin, bon. Il doit en manquer une. Euh, arrière. Moi, j'ai marqué 64 plus 2 plus 20. Il doit y avoir une profondeur de champ de 0.3. Parce que je pas la fiche. Il n'existe pas... nulle part, téléphone. Il n'y a que moi qui l'ai. Il n'y <rire> a pas de fiche. Il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de promo. Euh, stockage. Alors, on est sur 8 plus 128. Pas mal. Le GPU. Euh... Donc là, on est le Helio G95. Donc, c'est le GPU qui est intégré. L'écran. Le... Euh... Ah ouais ah, on est en 2460 par 1080. Ah oh non, mais 1920, 1920 par 1080, c'est du full AG, donc c'est du full HD+. L'écran fait 6,78. Pas mal. Il est quand même relativement grand. 6,7 pouces. Euh, caméra arrière, 67 plus 2 plus 20. Vidéo par défaut, 8 millions de pixels en 3800 par 2100. 4K, pas mal. Euh, focal, on s'en fout, on s'en fout, s'en fout. Front. Front de caméra, 16 millions de pixels, pas mal aussi. Vidéo 2, batterie, de... batterie, 8300 mAh, c'est marqué sur un toutou, pas mal. Euh... 3,7 watts, l'OS Android 11. Il n'est pas... pas vilain, vilain. Alors, il n'est pas vilain, vilain, mais je voudrais quand même un peu vous teaser. J'ai le, euh, le Power Armor 13, pour changer un peu, passer du coq à l'âne en sautant la poule. Le Power Armor 13, il a un mètre laser. Ça veut dire que tu t'as... Un... Ici, là, tu mets là, et tu mets à distance, tu mets un pointeur laser, tu cliques, et ça te donne la distance. Alors ah oui, ça existe, on est d'accord. Abricot, <rire> machin, il y en a des trucs comme ça. Ah, d'accord Mais sur un téléphone, j'avais jamais vu, quoi. Donc t'as soit l'endoscope... Je mis l'endoscope dans le pot d'échappement et tout, parce que bon, je sais où vous voulez que je le mette dans l'endoscope, pas du tout. Hey, c'est vidéo. On <rire> n'est pas... n'est pas vidéo YouPorn, hein, dis donc. Euh... Donc... J'ai regardé, il y a l'endoscope, pour euh, ça c'est pas mal Et le maître laser, il y a quand même des choses qui arrivent hein, sur les téléphones C'est un peu étonnant Enfin bon, pour en venir à ce F-150 il, euh... il est encore une fois dans cette lignée de téléphones de chantier Où, bon bah, soit tu kiffes un peu Mais bon, les caméras ont l'air pas mal fort s'il fait des vidéos en Full HD, comme j'ai dit Ou, ou je dis oui euh, Ici, je mets vidéo l'écran il est beau, hein. pas mal Ici, capture, géo, scène, EIS Pas mal, ça j'aime bien euh, sound Recording à euh... ah, 1080 ici 720 ou 1080, bah non, tu vois comme quoi euh, Il peut faire des vidéos en ouf Mais pas, pas comme ça Ici si j'enlève le IS, yes, parce que des fois avec le IS yes, Il tape un peu dans l'image Ici j'enlève le IS yes et c'est pareil Donc 1080p, Tain, il est beau regarde Un, un beau rendu hein. Pas mal, sympa Moi j'aime bien Ensuite, Voilà. C'était la présentation vite fait du F-150 C'était pour... Euh... Pour le petit plaisir, voilà, donc là c'était le F-150 Parce que je cherchais le nom tout à l'heure pour ma review Allez, toujours pareil, sur Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek On est toujours sur Instagram IGTV Alors IGTV c'est une vidéo par jour soit un, JT du... soit, un JT du geek, soit un JT du Geek, soit un petit déballage Là c'était sur le café, on a quand même fait 245 vues, pas mal euh, Le café en magasin hier, on n'a pas vu beaucoup de vues hein, sur le... le café en magasin Que 55, euh, bon ça marche pas toutes les vidéos Mais aujourd'hui ça sera le JT du Geek, je vous l'annonce Allez, les vidéos du jour Comment est-ce ah oui, c'est dure 21 Parce que j'ai déjà coupé au début. Alors, Ultimate Fighting 21, c'est disponible ce week-end. C'était pas terrible, hein. tous les matchs ont duré extrêmement longtemps, ils sont tous allés à la fin, et ça s'est fini au point. Enfin, au point, pas au point, au point One point, 2 point. Voilà, c'est euh... pas euh, le meilleur Ultimate Fighting euh, que j'ai vu, mais enfin bon, je l'ai regardé quand même pas mal. J'ai fini Cicada 3301, l'histoire obscure de l'Internet, ils en ont fait un film bof voilà quoi, c'est un truc un peu d'aventure avec des énigmes, c'est un peu trop facile pour eux, mais bon, euh, voilà, c'était bien, tu sais, un peu genre à, à la fin, mais je suis, c'est genre je suis Kaiser Soze c'est moi le plus malin et tout, enfin bon, voilà, ça se regarde, mais c'est pas le, le film de l'année encore une fois. Par contre, tiens, j'ai regardé sur Netflix, j'adore les reportages Netflix, j'ai fini hier euh, Cowboy, machin, là, tu sais, sur les trafiquants de drogue euh, qui faisaient les courses de bateau, j'ai fini les six épisodes, oh, qu'est-ce que c'est bien fait, que les retournements, les, re... Tain, les trucs, ça change, et l'autre, mais en fait, non, mais lui, il a pensé ça, mais il a menti, c'est vraiment digne d'un film, il y a vraiment des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible, ils, ont, ils en inventent, et en fait, comme c'est basé par rapport à un film, c'est bien. Enfin, c'est comme c'est passé par rapport à une histoire vraie, c'est bien. C'est pas un film euh, un peu rocambolesque, comme euh, on parlera du film juste après. J'ai regardé « Boxeuse en enfer ». Alors, au début, ça m'emballait pas trop, l'histoire d'une boxeuse et tout. Mais euh, je vous invite à regarder au moins la bande-annonce, vous allez vite comprendre. C'est-à-dire que la meuf était boxeuse et tout, et elle s'est fait embrigader un peu par son coach qu'il la battait, qu'il la maltraitait et tout. Enfin, il y a une histoire de rebondissement et tout. Elle a quand même fait la, la première carte de Mike Tyson. Hein, où Mike Tyson a dit, oh, c'était vraiment une très bonne boxeuse. Il a dit, oh, Mike Tyson, je la veux dans ma carte. Un combat et tout. Enfin, elle se mettait vraiment minable. C'était pas mal. Rebondissement à la fin et tout. Vous allez voir, la fin est ouf. C'est à 1h40, je crois, un peu comme un film, mais en mode reportage. C'est captivant. Hein. C'est vraiment captivant. n'a vraiment pas une vie facile. Mais euh, voilà, j'ai bien kiffé. On parlera également de bien kiffer. <rire> pas du tout. Sweet Girl sur Netflix, le nouveau film trop bien euh, de la semaine avec euh, notre acteur euh, Jason Momoa. voilà. Bon, après, euh, il joue un peu comme une huître. Hein, mais bon, après, tant pis. Euh, en même temps, voilà, il a le, il a le charisme, il a la stature et tout. Euh, bon, heureusement, il fait de la boxe dans le film. Donc, voilà, ça évite que c'est pas trop de lopette. Mais, euh, voilà, l'histoire de, de Vengeance. Moi, j'ai trouvé ça Chiant. Encore une fois, très teenager avec la gamine et tout, voilà, on sent que tout tourne, tout tourne un peu au niveau de la gamine. Ce Sweet Girl, voilà, c'est un peu le titre. Mais il y a de la vengeance avec lui et tout, pas mal. Euh, bon, le film se déroule, beaucoup trop de facilité à chaque fois, mais bon, allez, on dit tant pis. Par contre, à la fin, un cliffhanger de fou que personne ne peut avoir arrivé. Hein. Je vous tisse pas, mais il y a un cliffhanger... Euh, pas vraiment à la fin, vraiment, avant. il y a un cliffhanger, là, tu le vois arriver, tu Alors là, voilà, ça... Merde, mon éclairage a trouvé. Ça, je ne l'ai pas vu venir, mais après, voilà, c'est fait... Euh à la téléfilm, ça veut dire que c'est trop facile, c'est-à-dire que il faut rentrer dans un endroit, il décide de rentrer par derrière, bim, ah oh, il y a quelqu'un qui sort par la porte de secours, c'est trop bien, ou il faut que je rentre là, mais pas, oh heureusement il y a un échafaudage, ou oh, il faut que je rentre par les portes, mais elles sont fermées avec des cartes, ah oh, la femme de ménage, ah oh, bah la femme de ménage elle a laissé son chariot, et comme elle est très très conne, elle a laissé sa carte dessus, oh, À l'autre elle prend la carte et elle peut bon, bon voilà, donc c'est vraiment à chaque fois, tu sais, c'est... Euh... C'est beaucoup trop facile. Une voiture, lui, il t'apprend à, à, à ouvrir une voiture. Il prend un truc sur le côté, il rentre dans la vide comme ça, hop, il ouvre la bagnole, il démarre. Tu sais pas comment, enfin je pense qu'il aurait voir les clés dessus, évidemment. Mais c'est vraiment trop, tu vois, c'est trop, trop, trop. Ça veut dire que bah, si la bagnole est fermée, il n'y a pas les clés dessus, c'est sûr. <rire> Ou dans le, le pare-soleil, comme ils font à chaque fois. C'est vraiment trop, trop de, de, faci de, de facilité et de raccourcis qui font que... Ouais, ouais, ouais, parce qu'il y a le cliffhanger à la fin qui, qui est surprenant, mais après, mais après, non, quoi. Non, c'était naze, quand même, malgré tout. Le cliffhanger est bien, mais le film est naze, quoi. Oh, c'est long, tu dis, mais pourquoi Mais non, mais là, non, <rire> voilà. Bah ben voilà, après, c'était le film de la semaine, encore une fois, Netflix a augmenté ses prix, donc euh, tu en comprends pas pourquoi parce que vous, les films sont vraiment pas... Oh, après, les reportages sont bien, mais après, le reste, putain, c'est pas vraiment, pas vraiment incroyable. Bon, cette semaine, il y avait également What If Saison 1, épisode 2, encore une fois, dans l'univers Marvel. Ils estiment que, voilà, dans tous les mondes alternatifs et les autres dimensions, les histoires peuvent être un peu différentes. Là, c'est basé par rapport au Wakanda et tout, c'est pas mal. Le début du Wakanda, en mode chasseur de... Euh, ça doit être... Il y, a un... il y avait une autre histoire, parce qu'à la fin, on le voit... Enfin, à la fin de l'épisode, on le voit dans, dans l'autre histoire, c'est plutôt le Gardien de la Galaxie, voilà. Ils ont mixé un peu tout, c'est mal c'est pas mal parce que ça reste dans l'environnement gardien où il y a thanos un peu euh, tu sais en plus en vf ils ont fait une voix un peu de ces gens euh, ils ont mis du rouge à lèvres et tout enfin, bon, c'est du voilà quoi thanos <rire> c'est pas, pas le même délire et tout. mais c'est ça se regarde bien voilà. ça dure une demi heure trois quarts d'heure ça se regarde bien euh, en cartoon marvel et tout ça permet de passer un bon moment et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà. Donc, on a fait le déballage, on a parlé de tout, de tout, de tout bien, par exemple. Et ça sera tout pour ce petit mardi. Prochain rendez-vous, forcément, vendredi. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Si en plus, tu mets un pouce en l'air, je te kiffe encore plus, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Après, tu mets un tipi, oui, forcément, mais au moins un pouce en l'air... Un petit commentaire dans les commentaires pour dire euh, un petit commentaire ou pour le référencement ou j'adore l'émission. J'adore tout ce... Enfin, franchement, ça fait ultra plaisir de ceux qui écrivent en disant qu'ils ad qu adorent l'émission, que voilà, on essaie j'essaie de donner beaucoup de positivité, de passer un bon moment, on rigole bien, voilà. Ça permet de changer un peu de tout ce qu'on peut voir sur Internet. Et puis voilà. Après, on aura en live et tout. Vous allez voir, c'est trop bien. Et je vous expliquerai tout doucement ce qui va arriver en live dans les stories Instagram. Voilà. Donc, je dévoile tout doucement les cafés. Aujourd'hui, ça sera sur les... Le rayon KitKat et tout. Voilà. Je... Aujourd'hui, c'est le chien du guide. Ce sera demain. Voilà. Je vous dis pas, mais tout sera dit dans les stories. Comme ça, vous saurez un peu tout l'essentiel dans l'actel. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Merci de passer de me voir. Pouce en l'air, commentaire. À vendredi. Bye bye.